Salut, amis bluesmen, les plans Harmonica Blues, une nouveauté sur cette chaîne YouTube. Si tu t'es bien reposé le week-end et que tu dois reprendre le boulot le lundi, euh, peut-être que tu connais le coup de blues du lundi matin. Bon, eh bien, si tu as un coup de blues le lundi matin, c'est l'occasion jamais de jouer du blues. Les plans blues, qu'est-ce que c'est À quoi ça va te servir Je t'en parle dans quelques secondes. Si tu veux rapidement te faire plaisir en apprenant la musique, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Ce serait ballot. Alors, un plan harmonica blues, qu'est-ce que c'est qu'un plan Un plan de blues, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une phrase musicale. Et quelle est la différence entre phrase musicale et plan La différence est mince, mais elle est importante. Une phrase musicale, bon, bah, c'est une phrase que tu, que tu joues, tu improvises ou tu joues un morceau qui est découpé en phrases. Voilà, tu joues des phrases musicales. Bien. Le plan, c'est qu'il y a une réflexion derrière. Tu te dis « Ok, ah ouais, je vais jouer cette phrase-là parce que je vais utiliser tel accord, je vais utiliser telle note, ah ouais, ce serait bien de mettre telle note à tel endroit. » Donc, en fait, c'est déjà pensé, il y a déjà une réflexion derrière. Alors, en fait, quand on joue un plan, bah parfois on joue un, une phrase musicale d'un autre musicien, mais on joue cette phrase, non pas tout simplement parce qu'on a aimé cette phrase et qu'on a envie de la jouer soi-même, mais on réfléchit, on analyse cette phrase et on se dit « Ah ouais, ah, c'est pas idiot, tiens, ah ouais, effectivement, il fait cette note-là à tel endroit, etc. » Donc, il y a une réflexion, même si c'est a posteriori, on se dit « Ok, il y a une réflexion sur, sur cette phrase, je l'analyse, et du coup, je vais m'en servir, donc je vais la jouer, je vais la prendre par cœur et je vais pouvoir m'en servir dans mes solos. En fait, ce n'est pas forcément une phrase musicale qu'il faut recracher exactement de la même façon tout le temps. Tu peux t'en servir comme un tremplin pour exprimer tes, tes propres idées. Par exemple, tu reprends une, une phrase de Sonny Williamson 2 ou de Sonny Terry et tu te dis Ah ouais, pas mal ce qu'il a joué. Et au moment où tu la joues, eh bien, tu vas mettre ta, ta touche personnelle parce que bah, tu as compris le principe de ce plan et du coup, tu t'en sers pour trouver toi-même une phrase à toi. OK voilà, donc c'est ça qu'on va voir chaque lundi matin sur cette chaîne YouTube. Donc, je te donnerai le plan en partition et tablature et tu pourras également télécharger alors le, la démonstration à l'harmonica, la partition, la tablature et une piste d'accompagnement pour t'amuser à jouer ce plan avec de vrais instruments, ok Voilà. Donc ça commence lundi prochain, lundi matin, rendez-vous lundi.